Bonjour les amis, nous avons ici un très bel exemple de l'efficacité du market profile. Donc vous voyez ici le marché a ouvert ici donc en open drive, c'est ce qu'on appelle, euh, on appelle ainsi donc ce type de configuration. Et si vous voyez donc euh, la configuration open drive donc c'est exactement ça qui est ici illustré dans ma formation. Donc vous voyez ouverture ici, le marché qui descend et ensuite donc il reste la journée dans une zone comme ça, il ne remonte jamais sur le point d'entrée. Donc c'est exactement ce qu'on a ici aujourd'hui dans cette configuration et en plus vous voyez comme le marché s'est retourné sur le plus bas ici, vous voyez juste ici, exactement sur le prix ici à 14,016. Donc si on fait un split du marché on voit très bien l'évolution, vous voyez marché. Il a cassé ici la première heure d'ouverture et ensuite donc il est redescendu jusqu'au plus bas ici et puis il s'est retourné ici, il est remonté jusque-là et puis il est redescendu ici et il s'est cantonné essentiellement dans cette zone-là où on a eu le plus donc de, de mouvement durant la journée. Donc vous voyez à fait que lorsque vous voyez ce type de configuration et eh bien vous savez voir euh, avec une, une précision euh, très grande ce que va faire le marché le restant de la journée Et lorsque vous arrivez ici ben vous savez que c'est un support où il y aura probablement une réaction, c'est le moment de couper voire de reprendre un trade dans l'autre sens mais on sait déjà qu'avec une configuration open drive il ne va jamais retourner sur son point d'entrée donc on a ainsi des configurations tout à fait classiques qui nous permettent donc de prévoir en début de journée, ce que le marché va faire. Donc on peut avoir ainsi différentes configurations qui sont analysées donc dans la formation que vous devez euh, apprendre et qui vous permettent donc euh, de comprendre euh, ce que va faire le marché et de prévoir ce qu'il va faire, ce que vous ne pouvez trouver avec aucun autre indicateur. Vous voyez ici on a une autre configuration en open drive, il est parti à ce moment-là vers le haut et de nouveau il n'est jamais euh, revenu sur son point d'entrée. Donc on a souvent ce type de configuration, vous voyez ici idem. Open Drive, le marché est descendu, vous voyez le, le gros mouvement qu'il a fait là. Et ainsi, euh, il y a moyen de faire des journées extrêmement euh, profitables. Vous avez d'autres configurations comme celle euh, qu'on a eue hier, vous voyez. Donc euh, tout ça c'est analysé euh, dans, dans la formation Market Profile et ça vous permet d'avoir un gros avantage par rapport aux autres traders qui n'utilisent pas cette technique. C'est une technique de trader professionnel donc euh, à vous de voir si vous voulez euh, bénéficier de, de ce savoir, de ces connaissances qui vous permettront bien sûr euh, d'améliorer beaucoup votre manière de trader. En tout cas moi je ne, je ne peux plus me passer de, de cette technique-là, de, de cet avantage qui est énorme par rapport à une configuration uniquement sur des, des bougies classiques comme on voit ici. Lorsque vous avez ça en plus eh bien il est clair que votre trading va sans va faire en sorte que vous aurez euh, une configuration, une manière de trader beaucoup plus professionnelle et que forcément vous gagnerez plus d'argent en tradant avec cette technique-là. Donc euh, si vous voulez euh, donc euh, apprendre ça, mais vous, vous intéressez-vous au market profile. Donc euh, j'ai une formation euh, qui vous permet même si vous êtes débutant d'arriver à bien maîtriser cela, je fais en sorte de, de rendre les explications euh, aussi claires que possible. Euh, il y a également un groupe Facebook sur lequel euh, nous partageons donc moi-même et les étudiants et ça vous permettra donc de progresser à votre rythme en ayant euh, donc une, une technique de trading euh, vraiment extrêmement performante qui vous permettent de faire euh, des journées euh, donc à la fois de scalping mais euh, également des, du day trading puisque lorsqu'on a une configuration comme celle-ci ben vous savez déjà que le marché va probablement euh, faire euh, un mouvement qui sera à peu près trois fois euh, ce qu'il a fait là, ça peut même être plus, trois, quatre fois et ici si on est sur le DAX, et donc vous avez une probabilité de gain assez importante et qui va surtout vous rendre votre trading moins stressant puisque vous, avez, vous savez à l'avance ce que le marché va faire lorsque vous voyez donc une cassure comme celle-là. Et euh, vous, avez, vous savez dire avec quasiment une certitude qu'il va y avoir une réaction à ce niveau-là puisqu'on arrive donc euh, sur un support important. Donc n'hésitez pas, euh, si, si je peux vous conseiller, n'hésitez pas à vous former à cette technique parce que pour moi c'est vraiment euh, ce qui existe de meilleur pour le moment comme euh, technique de trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous voulez euh, d'autres vidéos, ben, cliquez. Euh, pour vous abonner euh, donc euh, cliquez sur la petite cloche, vous recevrez ainsi un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. J'essaierai de vous partager euh, donc euh, d'autres euh, petites astuces euh, du market profile mais si vous voulez aller plus vite, bien, je pense que ça vaut la peine quand même euh, d'investir dans une formation market profile qui vous fournira donc un outil euh, euh, qui vous permettra de, de trader de manière beaucoup plus efficace tous les jours. Voilà, je vous dis à très bientôt.